Pas temps veut. Coucou les loulous! On est dans la salle d'attente de mon fan le plus fidèle. Je parle bien évidemment de mon psy. Bon, c'est à nous. Je veux dire, je sais plus quoi faire pour que ça décolle. Je veux dire, cette semaine, j'ai encore contacté 10 pros, je n'ai pas eu une seule réponse. Je n'arrive à me dire que le fond du problème, en fait, euh, bah, c'est que j'ai pas de charisme, quoi. Bon. On va en rester là pour aujourd'hui. Hein. Mais c'est bien, je suis content, ça avance. Euh, je pense qu'au bout de sept ans, vous êtes arrivé à une notion assez intéressante, Bérénice. Béatrice C'est Béatrice Oui, bah, c'est ce que je viens de dire. Oui. Voici. Merci. Alors, 20, 40, 50, 60, 62... 64, 66, 67, 68, 69, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, et qui font 70. Mais 80, c'est 80, vous vous souvenez, on en avait parlé À partir du 1er janvier, mes honoraires sont de 80 euros. Ouais, ça va, depuis le temps que je viens, vous pourriez me faire un prix d'amis quand même. Hein. Surtout qu'on sait tous les deux que vous n'allez pas payer beaucoup de taxes là-dessus. Hein Ouais non mais je plaisante. Par contre ça vous embête pas si je complète avec un ticket resto je... À la semaine prochaine. Inch'Allah Comme on dit en portugais <rire> Non, c'est une blague de mon spectacle. Mais l'habitude d'être fonctionnel. Voilà, voilà. Bon, c'est à nous. Coucou les légos. Petit conseil de com à ceux d'entre vous qui aimeraient se lancer dans le métier. Toujours laisser des flyers partout où vous passez. Denny went to dim, then dude <musique> said he <musique> was an actor, bit of a photographer, but made is living out of laughter, which made him a comedian.